Euh, je... je vais essayer de jouer avec le mien et puis on verra ce que ça donne. Ok, juste Hydrolien ne bouge pas. Hein. Ouais. Ou enfin... non, non euh, Crouton, euh, Crouton bouge pas, ce lien. Tu veux savoir combien tu ah fais ouais. de dégâts avec... Euh... Bah ah, oui non, mec, hein, ouais. mon tigre 2, il faut, il faut 3 minutes 30 pour le déployer, en hein, mec. C'est pour ça que tu... Euh, ok, cest bah, bon. Euh... Ouais, t'as capté... Ouais. En même temps, si je spawn pas, ça va être compliqué. Allez hop! Est-ce qu'il est beau mon camo ou pas? Euh, très joli. Merci. Hm. Bah, parce qu'il m'a coûté un bras quoi, mais bon. M3 li. Ça coûte aussi cher que sur les fantassins, euh, les. les... les... les J'allais dire les tenues de blindés. De quoi? C euh, sur les fantassins, ça coûte genre. Euh des centaines de, de milliers ça, ça coûte pareil sur les blindés Bah en fait ça dépend, genre par exemple le Panther, le, 4 DB ça va coûter moins cher que sur le Tiger 2 parce qu'il y, y a moins de surface quoi ça dépend de la surface euh, ça, oh, ok, euh, bah sur le, le, le, le fantassin il a pas beaucoup deux. de surface mais il coûte super cher quand même ouais, non mais sur les véhicules, après sur le fantassin euh, c'est toujours aussi cher je crois. ou alors un petit peu moins cher je sais plus ouais. alors c'était bon, j'ai trouvé mon petit endroit maintenant j'attends ah et faites gaffe y'a un mec qui veut athée euh, dans la Ouais ouais je sais t'inquiète il est déjà Je pense qu'il est athée en. Hein. C'est ton pote là, mon petit de dog, il est avec son. Ah c'est pas mon pote, j'aurais vu son nom, mais c'est pas sûr. Le but du, le but du Tiger 2 c'est euh, rester dans le feuillage, et ne pas bouger. Tu te camoufles relativement bien hein, hein Tu te camoufles relativement bien Ouais y'a un mec camoufles. qui va rentrer dans la ville Mais en vrai genre euh, on me voit pas hein, de loin Non, on me voit pas de loin, c'est bien Oh, j'suis entendu en char Y'a un blindé euh, face à moi ouais, Je sais euh, pas combien de temps je vais suivre mais je pense là bas ouais. j'avance euh, Ah euh... j'ai vu un obus Oui un devant un là où je vais y aller. Ah bah. aller. <rire> c'est un chasseur de, de char M10. Ouais, il y a deux M36 par contre en face. Fait. Ou alors un mec qui est dans le même que l'autre. En face fait, il y a pareil. deux M36 mec hein. Non non c'est peut-être juste un mec qui a spawn dans l'autre. Ouais, c'est un mec qui a spawn dans le M36. Tu le vois Croton C'est moi ce je parce qu'il a pas de score. Oups. Là. Bah, je te répare des kits de tape, hein. C'est le M36, c'est sur moi là, je l'ai. Et il fume. Tu peux me le marquer Là. Je vais le défoncer. Oh, ouais. Encore un coup. <rire> Allez Tu l'as eu ah. M36. M... Ah, je t'ai roulé dessus. <rire> Ouais, ouais, ah d'accord alors je me sacrifie en réparant et toi M36, tu me remercies en oh mec euh, 3, j'toute 3 oui, Ah c'est parce que je t'ai réparé hein Ouais de près. T'es descendu à 0 ruban, enfin à 0 de, ouais, de, ouais. de vie Heureusement que j'avais un repas hmm. Et que le mec il a pas détruit mon canon T'as mis, euh, mis nettoyer le secteur là bas parce qu'il y avait un M36 ou Ouais ouais c'était pour ouais. Clipping et c'est reparti putain le tiger 2 il a tellement de style mec je le me kiffe là on va vers le spawn adverse volontairement oui d'accord tu comptes attraper euh, des blindés plus faibles ou, ou les, surprendre, je vais voir, on peut pas les surprendre Les avoir sur le flanc. Moi je vais les ouais. surprendre avec mon camo MDR. <rire> <rire> Mais en vrai genre ça c'est quasiment invisible à, à distance. Hein. Ouais ouais, ouais c'est un, un bon plan. Après les viseurs des blindés ils sont plutôt bons pour voir... Ah moi j'ai un double. J'ai un double viseur donc... Euh... Ouais il a un double scope. Ok Il peut viser une deuxième On est d'accord c'est trop bien avec le double scope. Hein. Oui Ouais C'est un truc qui s'améliore sur le blindé ou c'est par défaut ah, Bah en fait tu vois toi te, quand tu vises Ouais Tu ouais, vises ouais. que une fois, nous on peut viser deux fois Ouais, bah, ouais C'est un zoom en fait Bah c'est bien quoi Il y a un blindé qui arrive euh, Croton Ça m'a l'air d'être ouais. un chasseur de chars de tout à l'heure Ouais j'ai vu Ça. Euh par ah, là ouais. Ok ok ok je le vois Il t'a pas vu hein, pas apparemment Ouais bah moi il m'a très très bien vu C'est un M10 je pense <rire> Vous allez l'avoir à vous deux oh, Hop je te montre dedans Coucou mon beau <rire> Ah vous êtes marrant tous les deux Vous êtes incroyable. Ah il est sorti Voilà hop. Prends ses minaté, prends ses grenades <rire> J'ai quoi comme caisse J'ai une caisse d'infirmier donc si jamais t'es blessé, euh... bah bien pour Moi, une... Moi aussi j'ai une caisse. Ah, ok. Putain, j'adore le tigre de mec. C'est un truc de fou. Il va repop non Logiquement Non. Bah attends, c'était un M36 ou C'était un M10 non Oh ouais, bah il va respawn juste après écoute. Moi perso, je me casse. Hein. T'as peur ah. Non, c'est juste que c'est casse couille hein. Je sais que t'as peur, arrête. Ouais, bah non, regarde, je suis pas très très loin. Il est joli ton camouflage. Merci. Croudon, il est camouflé sur un, un fond gris. Ouais. Bah, vas-y, pousse-moi tant que A mon avis, regarde, scope à gauche Il va peut-être là-bas Ah il y a un type ouais Ouais, là-bas, là-bas Je peux peut-être vous le ping à la mitrailleuse, là -bas, là -bas. je suis pas sûr Là-bas, là-bas Touché Ah oh, j'ai touché Là, y a un ah, il y en a un autre Retouché Il se demande quoi le pauvre Ha huh. Retouché Ah j'ai pas envie de lâcher mes, mes super grenades Non, j'ai raté Y'a le M6 à droite. Il y a le M6 à droite, ouais. Mais what? Oh putain, j'en ai marre, mec. J'ai l'héritier à l'intérieur de tu vos tu blindes Tu peux régler ton viseur? Ah crouton? Euh, ouais. Bah, moi, c'est bugué. Genre, ah ouais, c'est ultra bugué, mec. Ça règle très mal, ouais. Qu'est-ce que tu branles hydroliens <rire> Je m'ennuie. <rire> je, je, je, je visite l'intérieur de vos blindés. Mais apparemment il y a que le conducteur qui a une supervisée euh, deux fois. Oui oui forcément. Ah, ok. C'est des spots non, okay. à gauche. Okay. Oh J'ai vu un fantassin Ouais non mais non non non c'est. quel type de fantassin Ouais non c'est un... des Ah c'est j'ai foncé dans quoi j'ai foncé dans quoi Ah c'est dans une barrière. C'est des bots, c'est des bots. Ouais. Mais j'arrive pas à les toucher, c'est mal Non et gros ah, tu, ils, pas, tu, ils ont pas, tu, démonté tu... un perching Vraiment Ils l'ont démonté en pièce détachée <rire> Et celle là hein. Ouais carrément là, là, il y a un blindé rapide M 36 devant M 36 Tu veux que je te dise exactement où il est ou ouais, est Ou est... tu sais Ah y'a un char sur la Sur devant moi là euh... Non il y en a deux en fait mais... Ah oui je vois Tu le mec à droite, tu le mec à droite, à droite, à droite Je recharge, recharge Je suis en train de vous aider Hop j'ai eu l'autre il est où Attends J'ai bloqué mon char Allez tout un totu, tu t'embêtes pas mon chtoum Ah y'en a deux J'ai bloqué mon char Y'en a un qui arrive sur non, toi, Pourquoi Tu que je le touche pas, le mec ah, Mais oui, mais non, le je... M10, là, ouais. Mais j'ai bloqué mon char. Faut que tu viennes me débloquer. Comment tu veux que je peux. Attends, moi je, je peux, peux pas, être hein. Juste un M10 et j'arrive. Il a arrêté de bouger le M10 Ouais. Oh, il s'est fait avoir par une IA, je crois. Ah non. Yep. Bah attends mais le il est le fou lui Et voilà il est fou lui Tu veux pas venir me débloquer Bon attends parce qu'il y a un tankiste qui trush <rire> Ah ouais attends je le vois sur la gauche Bah euh, Hydrolien j'aurais besoin de, de tes réparations magiques euh... Je peux venir. Mais moi j'aurais plutôt besoin de me débloquer. Ouais, oui, on va ah tous sur Couton oui, Lilo et... rentre dans, dans, dans ton ch'toub, j'arrive. Ah non, c'est... Non. Non, ça bug. Je <rire> peux essayer de te lancer une grenade, euh, Couton Tu penses que ça va faire sauter ton char Non. Bon. Fonce-moi dedans et après on va défoncer le mec qui... Je vais faire je vais ça. Bon. ça. Oh. Ah, je te fais pas bouger. Ah bah ouais. Y'en a qui sont beaucoup plus efficaces que moi pour te foncer dedans Ah mince un mec juste devant donc. Oh putain mais je désolé pardon <coughs> C'est toi qui t'es bloqué que... Non c'est moi non, non, qui. Y'a y a Ouais Juste là devant un crouton Hop je recule. Ah oui Ah il te tourne autour Même pas Bah il est complètement con j'ai récupéré mes grenades Voilà vous l'avez déjà tué Bah oui, ouais. mec. Hein, euh, ah, vous euh, êtes rudement efficace. Alors, on répare. Là, c'est ah, une bon game qui fait, fait plaisir, là. tu vois. Ouais. What C'est normal que ça explose comme ça C'est quoi T'as un morceau de ton véhicule qui a explosé là Ah non, c'est normal, c'est parce qu'il y a le compartiment. Bah, c est, c est, je crois pas que c'était merde. Bah, j'ai vu du feu sur ton oui, véhicule, moi. Feu, du... <rire> Parfois ça fait ça en avion aussi. Un ouais. Coup, ton en véhicule explose parce que toi, un ton peu. compartiment il est pété ou ton réservoir ouais. il est pété ou ton moteur il est pété. Ouais. Ça se dépend de, de ce tout. Ah. J'ai vu un char là-bas. Enfin, j'ai bien vu. Il y en a deux. Ouais. Il y en a un qui ping. Merde, je vois pas. J'ai reping. Oh, tire pas, tire pas, t'inquiète, ça sert à rien. Attends, mais je le vois pas, je suis bibuleux en fait hein! Il ah. est juste là! Hein. Voilà. Ah bah il est mort! <rire> Au moment même où tu l'as vu, paf, il était mort! Ouais. Il y en avait un autre, mais il s'est barré donc euh. Où on là derrière toi, derrière toi, derrière toi, toi, toi! M36! Ah oui! Oh là, désolé! Enfin, désolé. Toi, toi. Non, juste, juste Je vais te réparer! Ah bah... Oh putain mais encore A hein. <rire> chaque fois je, je, spawn, je, je me colle en, les... en essayant de réparer euh, Je peux pas spawn sur euh, SHD, je peux juste spawn sur coton. Euh, je spawn sur coton. c'est pas grave ah. oh, oui. C'est Alex Bandit Ok bon bah les gars, bonne euh, chance hein, pour survivre hein. Bah on vient de le tuer Quoi En fait Alex Bandit c'est un... Juste au dessus, oh, juste au dessus Oh personne moi Ah si je le vois. J'ai plus que au obus. j'ai plus que au but les gars Pas de soucis hein vous pensiez qu'il a des mort, réparateurs Je vais bientôt mourir. T'inquiète je le détruis. Je, voilà. je suis mort. Voilà, GG. Ah, il y a un. but. Ah merde, il m'a tué le M36. Bah, spawn ton ch'tou. Ah, il y a Alex Bandi. C'est Alex Bandi qui est venu avec des grenades anti blindés. Ouais, non mais lui, il laisse tomber. Euh, oh, attends, pourtant je fais la même. Euh... Oh. Il est déterre mais je l'ai eu à la clé à molette. <rire> attends, attends moi, comment s'il te plaît. Ouais, je sais. Ouais, ah, mais tu m'attends pas. Ah si, c'est bon. Attends. C'est bien mon amour. Ah, je l'ai eu. Il va respawn combien de fois Viens, on va, on, on passe à droite pour aller les chercher. Euh, oui, je passe pas par les feuillages. Il a par... un super pistolet. Passe plutôt par le bas. Euh, je peux vous ping le le M. Euh, 10 je crois, M10 Ça dépend si c'est un M10 ou un M36 Le M36 il a une tourelle un peu différente du M10 Le M10 il a une sorte de triangle le... un peu à l'arrière Il est très géométrique le, le M10 Le M36 c'est très bon. C'est un de ceux que vous avez tué mais je sais plus lequel Il est ouvert sur le dessus Enfin on dirait qu'il est ouvert sur le dessus mais en pratique euh... Les deux ils sont ouverts il sur le dessus Les deux sont ouverts ah, bon. sur le dessus. Bah alors je suis pas capable de faire la différence okay, pas de Et l'arrière la, de la tourelle il est comment Euh je suis mort un peu comme le Panzer 3, ou pas Je vais monter avec vous et... et on verra. Je sais plus. Parce qu'on les a bien défendus là. Mec, j'ai déjà terminé le, le Panzer 2. Enfin le Panzer 2, le Tiger 2. En réparation. Trop bien. T'as pris un arbre coutant. Vu. Là Oh, il est super loin. Ah, mais ça, c'était pas un souci pour le Tiger 2. Ouais. Ah, un autre tour à le péter. J'ai droite détruite. Il y a un contre lits qui il est se Il y a un ah, contre Il serait bien qu'il vous tire dessus parce que. Je sert à rien, moi. Une idée. Non, mais énorme gros mais c'est quoi ça Je le rate à chaque fois Ah je me fais tirer dessus de où je ne sais pas Je peux peut-être te dire ça okay, en face Ici Bien vu. Euh, je te répare hein. Mon canon est pété Voilà je j'ai tué le Oula Wesh. Euh, ça va, ça va, ça fait beaucoup de dégâts sur le Tiger 2 Ah ouais Pas de soucis Bon bah crouton bonne chance J'ai 6 trois 8 qui m'ont C'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure Oulalala là là là là là là là là là. les sur le tag. Ouais c'était un piercing à M10 Ah ouais. Okay. Oh la la Attends Crouton je fais le même truc hein Et attends parce que j'ai me strat un crouton C'est quoi euh, on passe par la gauche, on fait tout le contour. Euh, T'inquiète, euh, j'ai une strat euh, bah, pas infaillible. Et non, mais mec, mais c'est bientôt. Et regarde, les bots ils sont bientôt capturés. Appuie sur C, Sur C. drôle. Sur C, Appuie sur c, ouais. c Ah oui, pour changer de place, j'ai compris. Non, non, mec, je retourne là où c'était. Ou alors on. Ok, euh, bah non. écoute, vas-y, fais un truc, moi j'ai pas envie de mourir, mec. En fait, hein. T'as vu le nombre d'XP qu'on fait, mec, les bots ils auront fini de cap mec, avant que... Par sortie, le Tiger 2, c'est 1000 balles. Ah, je sais. Ouais, mais là, mon, mon, mon Tiger 2, de base, euh, il a 47 de pourcentage. Et pour le réparer, alors qu'il a 50%, c'est 40 000. 40 000 de quoi pour le réparer Bah pour le réparer alors que alors qu'il a la moitié de, de, de réparation quoi. Ah et pourquoi tu le réparas, tu lui mets pas la répa auto Euh trop cher. Ah donc t'attends que ton tiger 2 il se fasse découper en Ouais fait. carrément c'est ce que j'ai fait avec mon tiger 1, sauf que bah là euh, quand j'ai débloqué le tiger 2 ça me sert un petit peu à rien. Mais en soit le tiger 1 par rapport au tiger 2 il est pas cher plutôt. Genre euh, là, euh, mon tiger 1, il vaut 17 000 alors qu'il a ah à 0... Tu peux plus En effet. Ok. Répare, répare. Ouais, Hop. Et il va me toucher l'autre. Mm. Ah, je te permets casser un. Non, mais as, en fait, tu 3 tanks sur tes ta gueules, je pense Ah, une... il ouais. Non, c'est pas, pas 3 tanks, c'est juste un pire chinois. Bah mec euh, pourtant moi je vois 3 obus hein. Non c'est peut tu vois pas le... Oh je sais pas Bon bah je vais venir avec toi hein. euh... Il y en a deux au moins Je suis pas en Tiger Tu peux F11 de Hydro si tu veux Ouais c'est vrai mais je me dis si jamais par hasard il y a une tête qui dépasse, euh, ou un ouais. réparateur, ça me fait un kill gratuit. Mais faut que tu sois bien. Euh... Ah, et puis je peux vous les spot si vous voulez. Ouais. Bon, ils vont vers vous donc je vais les accompagner. Je suis en train de démonter un perching, bien Et voilà! Il t'a toujours pas tué Non, non, euh, il a du mal à me Ah ok, repérer. il est là Il y en a deux, il y en a deux. Viens, euh, viens SHD euh, J'ai spot euh, celui qu'on voyait tout à l'heure Ils sont combien Y'en a un qui arrive derrière vous. C'est quoi Euh. Je sais pas trop. Essaye de réparer, écroutons les doigts. Ah c'est un pershing Ah bah on n'aura pas le mot de la fin. Ah mais en tout cas c'était un pershing et puis t'avais un AD qui était sorti. 8-8 Europe.